Historiquement, en fait, une entreprise qui aime beaucoup faire de la data en interne, donc on fait beaucoup de choses à la maison. Mais on est aussi pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui arrivent sur le marché avec des solutions qui sont déjà très avancées. Et donc, du coup, on se laisse l'opportunité en fait, de les tester. Donc, on les teste. Et aujourd'hui, on a un mixte entre des solutions internes et des solutions en fait, du marché quand c'est pertinent et quand ça apporte vraiment une valeur ajoutée versus ce qu'on peut nous-mêmes délivrer.